Comment se comporter Tu as remarqué, par exemple, que ton portefeuille a diminué de moitié. Tu avais 1000 dollars et quand tu reviens te connecter, oh là là, 1000 dollars sont déjà devenus peut-être 600 dollars. Oh, quelle panique. Tu vas paniquer. Tu vas te poser des questions, mais vraiment, cette histoire de crypto-monnaie, là, c'est l'anac. J'ai dit que c'est la l'anac. Hein? Mon argent, on a volé mon argent. Ou alors, euh, voilà, euh, bref, vous vous mettez à paniquer. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques astuces comment vous comporter en période de correction du marché, en période de bain de sang ou de bien market comme on l'appelle encore en termes un peu plus techniques. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à la partager parce qu'elle va aider plus d'un partage, like. Ok, donc les amis, comme vous pouvez le constater... Il y a un gros ou alors un grand bain de sang depuis euh, presque une, un peu plus d'une semaine, le marché est en tendance baissière. Mais alors, que faut-il faire quand nous sommes dans cette période rouge Que faut-il faire quand il y a une grosse correction du marché est-ce qu'il faut se mettre à paniquer? Est-ce qu'il faut se mettre à vendre tous ses actifs euh, d'un coup de, de tête? Est-ce qu'il euh, voilà euh, il m'en reste que 500 en fait de peur de tout perdre vous vous mettez vous, met, vous mettez à vendre tout votre, tous vos actifs tous vos assets? Est-ce la bonne méthode? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Alors premièrement lorsque vous êtes dans une lorsque vous êtes euh, en cette période-ci la première des choses à faire, c'est de vous poser quelques petites questions. Pourquoi est-ce que vous avez acheté la crypto-monnaie? Pourquoi est-ce que... Euh, Donnez-vous les, donnez les raisons des, des, des cryptos que vous avez dans votre portefeuille? Pourquoi vous les avez achetées? Pour quel, euh, pour quel motif, pour quel projet? Quels sont les projets derrière la crypto-monnaie? Comme on l'a dit, euh, je pense, je vais encore vous mettre le lien de la vidéo avec Elvis. Où on vous donne les astuces où on vous donne les différents points à respecter pour pouvoir dénicher euh, un bon projet de crypto-monnaie. C'est très important, parce que si vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle vous avez acheté une crypto, euh, il <rire> y a des raisons de paniquer, d'accord? Mais bon, euh, la, la raison de cette vidéo, en fait, c'est pour justement ne pas paniquer. Ou alors, si vous vous êtes précipité à prendre une crypto-monnaie, soit parce que... Euh, euh, ça, ça faisait le buzz sur les réseaux sociaux, soit parce qu'un ami vous l'a recommandé et puis vous a dit, ah oh, tiens, ça va brûler 2 euros bientôt. Et c'est pourquoi vous avez couru derrière la crypto-monnaie pour l'acheter. Et puis, bang, bang on descend. Chute libre sans vitesse initiale des crypto-monnaies. Et vous voyez votre investissement, vous avez pris un petit 5 millions, vous avez mis, voilà que 5 millions c'est divisé par Dieu. Ou alors même les 5 millions ressemblent déjà seulement à 1 million. Que faire ok les amis alors comment se comporter en période de bien market déjà en tout premier vous devez vous poser quelques petites questions quelle est la qualité de la crypto monnaie que j'ai dans mon wallet alors les fondamentaux derrière cette crypto monnaie est ce que j'ai pris le temps de bien étudier le projet que je suis la crypto que j'ai acheté qu'est ce qui m'a poussé à acheter euh, cette crypto monnaie l'objectif c'était quoi ma motivation Est-ce que j'ai acheté la crypto-monnaie pour la garder sur le long terme C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un projet très important, je vais vendre ces cryptos même dans un an ou deux parce que je pense qu'il pourra prendre encore plus de la valeur dans un ou deux ans. Donc, j'ai acheté mon, mon, ma crypto pour le long terme. Ou alors, est-ce que je l'ai acheté pour le court terme C'est-à-dire, euh, voilà, je voulais me faire un peu d'argent et suivre. donc dès que la crypto-monnaie va prendre la valeur, je la vends. Voyez un peu. Donc, il faut toujours se poser des questions. Pourquoi on a acheté notre crypto-monnaie? Qu'est-ce qui nous a motivé? Est-ce que c'était les amis? Est-ce que c'était les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que tu as vu euh, euh, la crypto fusée un peu de partout? Tu t'es dit, ah tiens, on est en train de dire que ça va brûler un zéro. Et alors, tu l'as acheté. Comment euh, s'est comporté, la, comment se comporte la crypto-monnaie que tu as acheté depuis le jour où tu l'as acheté est-ce qu'elle a performé C'est-à-dire, tu l'as acheté, elle avait peut-être, elle valait 5 dollars. Aujourd'hui, la crypto-monnaie vaut peut-être 50 dollars. Est-ce que c'est un bon projet Bien évidemment, c'est un bon projet. Mais alors, quand le marché commence à chuter, comment se comporter Est-ce que je suis entré à titre spéculatif Bien, si tu es entré à titre spéculatif dans le marché, si euh, tu as acheté cette crypto-monnaie et qu'elle a performé au cours des derniers mois, c'est-à-dire que tu l'as acheté à 5 dollars, elle vaut maintenant 30 ou 50 dollars. Bref, elle a performé. Et le marché commence à chuter subitement. Ce que toi, tu dois faire. Vends. Voilà. Sors du marché. Parce que là, tu ne sors pas à perte. Tu avais 50 dollars, tu l'as acheté à 5 dollars, elle vaut 50 dollars. Et après deux minutes, euh, le marché est baissé. Voilà, ton portefeuille est déjà à 45 dollars. N'attends pas qu'il arrive à 10 dollars pour vendre. Vends. Puisque de toutes les façons, tu l'as acheté. Pour le court coup, tu l'as même acheté, tu ne sais pas pourquoi, mais elle t'a produit quelque chose, vend Sors du marché et vend Voilà. Et pour vendre, je vous ai déjà montré comment vendre votre crypto-monnaie pour ceux-là qui sont novices. Vendez, switch en USDT, puis après aller sur les plateformes. Venez même sur AfriExchanger, bien sûr. Il faut bien que je me vente. Donc, venez, venez sur AfriExchanger, changez votre crypto en cash, dépôt bancaire, virement bancaire, PayPal et tout ce que vous voudrez. Ensuite, voilà, vous avez euh, maintenant, vous êtes dans le cadre où vous n'avez pas acheté votre crypto-monnaie à titre spéculatif. Vous l'avez acheté pour la garder sur du long terme. Maintenant, si vous avez acheté votre crypto-monnaie pour la garder sur du long terme, ça signifie que vous avez pris le temps d'étudier le projet en amont. Le projet a des fondamentaux solides. Voilà pourquoi vous vous, dites, vous vous êtes dit, après étude du marché ou après étude de votre crypto, de votre projet, vous vous êtes dit non. Je pense que dans un an, cette crypto peut valoir 1000 dollars, même si je l'ai acheté à 5 dollars. Je pense que d'ici deux ans, vraiment, euh, cette crypto va faire mal. Donc, voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc, à vous maintenant, quand c'est dans ce cas-là, vous, vous ne devez pas sortir du marché, puisque vous estimez que le projet est porteur. Parce que si vous sortez, alors là, vous sortez à perte. Si maintenant, vous êtes dans le cadre où vous avez acheté, c'est un projet certes porteur, mais la valeur de votre portefeuille a diminué de moitié, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est que la valeur de votre portefeuille qui a diminué de moitié. Mais la quantité de crypto-monnaie, la quantité de, de, de tokens, la quantité de crypto que vous avez de cette monnaie-là n'a pas diminué. Ce n'est que la valeur de la crypto qui a diminué. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Ok? Ok, les amis. Donc, euh, lorsque vous achetez, vous devez définir euh, ce qu'on appelle un palier de sortie. Euh, de la, la méthode qu'on utilise souvent, c'est cette méthode appelée DCA, Dollar Cost Average. C'est-à-dire, vous vous fixez un palier d'entrée et de sortie. Ce qui vous permet euh, de diminuer le coût d'acquisition de votre portefeuille, de votre crypto-monnaie. C'est-à-dire quoi Si vous avez acheté la crypto-monnaie, elle valait 50 dollars. Le marché a chuté la crypto actuellement vaut 10 dollars. Ce qui est recommandé de faire dans un projet solide, je dis encore, on est ici dans le cadre où la crypto-monnaie a des fondamentaux solides. Donc, on est sûr que c'est une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur à coup sûr, dans le long, le long terme. Donc, vous achetez à nouveau. C'est-à-dire, la crypto était à 50 au moment de l'acquisition. Aujourd'hui, la crypto vaut 10 dollars. Non, pas de panique, on ne sort pas du marché. Donc, vous utilisez la méthode DCA. Donc, vous achetez à nouveau la crypto-monnaie, la même crypto. Ça vous permet, n'est-ce pas, de diminuer son coût d'acquisition, bien entendu. Puisque lorsque vous allez faire 50 dollars plus 10 dollars et que vous avez peut-être acheté deux, deux, deux de tokens, vous divisez par deux, vous allez voir que le, le coût d'acquisition est largement réduit. Ensuite, vous devez toujours stabiliser une partie de votre portefeuille, les amis. C'est très important. Il faudrait toujours, quand on dit stabiliser, ça signifie que dans votre portefeuille, vous devez toujours avoir soit des USDT, soit des BUSD, bref, un stablecoin. Euh, C'est ça, stabiliser son, son portefeuille. Parce que lorsque vous avez... Euh, un stablecoin, vous avez euh, une partie de votre, de, de, de votre investissement en stablecoin parce que les stablecoins ne changent pas. Que le marché chute, que le marché monte, qui monte, qui, qui part se balader et revienne, ça ne touche pas vos, vos, votre portefeuille stable. Ça ne touche pas vos usd ça ne touche pas vos BUSD. Donc, quand le marché est en correction comme celle-ci, comme cette période de correction, vous prenez donc, vous utilisez ce ces, ces portefeuille-là, cette, ces, ces, ces, euh, cette monnaie pour racheter euh, de la crypto afin de diminuer votre coût d'acquisition. Donc, voilà comment se comporter quand vous êtes en face d'un projet de crypto-monnaie euh, avec des fondamentaux assez solides. Ensuite, vous devez savoir gérer vos émotions. C'est très, très, très, très, très, mais alors très important. Savoir gérer ses émotions. Vous savez, je suis sûr que depuis que le baché à a commencé à tourner là, il y a des gens qui ont déjà insulté les leaders. Ou il y a d'autres qui font le suivisme qui ont déjà certainement euh, lynché leurs amis parce qu'ils ont acheté la crypto-monnaie par suivisme. Il y a d'autres, vraiment, peut-être qu'ils sont même à l'hôpital aujourd'hui. Les amis, attendez, je vais vous dire quelque chose. Toi qui m'écoutes là. Si quelqu'un sait qu'il est hyper tendu, non, ne fais pas la crypto. Si tu es hyper tendu, laisse la crypto-monnaie tranquille. En fait, n'investis jamais. Hum? On est d'accord? N'investis pas dans la crypto parce que la crypto-monnaie va te donner la VC. Si tu es hyper tendu, tu es cardiaque, hum, le business n'est pas fait pour toi. Hum? C'est fait pour ceux-là qui savent se maîtriser. C'est fait pour ceux-là qui savent gérer leurs émotions. Si tu n'en fais pas partie avec la paix et bien. Laisse la faire à côté. Va faire autre chose. Va cultiver les champs. Va faire le call box. Achète la tomate, tu vas au marché. Si tu as beaucoup d'argent, ouvre une entreprise et recrute les gens qui vont réfléchir pour toi. Mais vraiment, laisse la crypto tranquille. Ne prends même pas ton argent, tu donnes à quelqu'un d'aller gérer. Si la personne est comme toi, ça ne sert à rien. Il faut savoir gérer ses émotions. C'est très important, moi, quand le marché, je comme ça, là, il rit un peu vidéo. Je vais un peu, j'ouvre, j'essaie de faire une petite analyse technique. Je me dis, ok, ça me permet de savoir un peu jusqu'où euh, le marché peut se retourner. Dès que je fixe un peu les zones de support, je dis, ok, j'ai fixé mes zones de support. Je me dis, d'accord, je pense que je fais mes petites spéculations. La plupart du temps, ça marche très bien. Donc, voilà. C'est pourquoi il est très important aussi d'avoir un minimum de formation. Vous voyez un peu, quand on vous dit venez faire les petites faites les cours de formation. Si tu veux faire la formation euh, <coughs> approfondie en crypto-monnaie, tu veux être un grand investisseur de crypto-monnaie. Voilà, je vais t'inviter à aller faire la formation Davis Conjo. Euh, je pense que c'est chaque mois. La, celle du mois de, de, de, de janvier est déjà en cours et, et va bientôt se terminer si ce n'est pas encore le cas. Alors, inscris-toi à la prochaine session du mois de, de février. Certainement, il y en aura une autre. Mais si tu veux juste apprendre à trader, juste apprendre à comprendre les fondamentaux, faire une petite analyse fondamentale ou une analyse technique. Moi-même, j'offre des formations dans mon, dans mon, mon entreprise, des formations d'initiation en trading des, euh, des crypto-monnaies et des formations approfondies en trading pour ceux-là qui veulent devenir des traders. C'est-à-dire, tu veux être celui-là qui... Le marché en baisse, tu gagnes. Le marché en hausse, tu gagnes. Bref, tu profites des deux tendances du marché. Tu te fais de l'argent à court terme. Tu veux être un investisseur à court terme. Alors, n'hésite pas à me contacter en description euh, mon numéro. Euh, le numéro du bureau est en description de la vidéo. N'hésite surtout pas à contacter pour les informations sur les cours d'initiation euh, en trading. Voilà, ces cours-là coûtent 10, euh, 30 000 francs et ils dure, euh, durent une semaine. Donc, vous pouvez sur ces formations-là. C'est très important d'être formé dans ce pourquoi on veut se lancer. On ne se lance pas en aveuglette. On ne se lance pas à voilà à la va-vite comme ça. Donc voilà. Alors, on a l'habitude de dire bye, de dire celle de Bump. Celle de peuple Le pump ici, en fait, c'est quoi C'est que... Lorsque parfois on se dit à ah, certaines personnes qui se mettent en groupe, je ne sais pas ce qu'ils font souvent, ils pumpent le marché. Pumper, ça signifie quoi Ils vont faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et le buzz là va en faire en sorte que les gens vont acheter la crypto-monnaie. C'est là qu'ils achètent, bien entendu, un titre spéculatif. Et donc ça va faire le buzz et ça va pumper le marché. Donc les gens vont acheter, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Donc la crypto-monnaie sera en hausse. Donc quand on dit celle euh, de pump, ça signifie celle de high. Euh, Vendez quand c'est haut acheter quand c'est bas. Donc, actuellement, là, on est en une période d'achat de bail de dip. De Donc, le marché est tellement en baisse. Vous allez voir, la plupart des RSI tournent autour de, de 10, 15, parfois même 9. Euh, bref, le RSI est en dessous de 20. Quand le RSI est déjà en dessous de 20, ça signifie qu'on doit se préparer à un retournement haussier. Mais, jusqu'à quand, il faut regarder sur quel time frame vous étudiez votre... vous faites votre analyse. Mais, jusqu'ici, euh, le marché est toujours en, en petit bain de sang. Voilà. Donc les amis, pour terminer, pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que si toi tu es celui-là qui achète la crypto monnaie, tu as peur, tu ne sais pas trop bien gérer tes émotions, tu te dis même que ça va disparaître. Non, aujourd'hui je vais te dire, n'aie pas peur. Gère tes émotions, euh, garde ton sang froid, applique juste les petites méthodes. Si tu as acheté ta monnaie, ta monnaie est sur L Bank, ta monnaie est sur Binance, bref ta monnaie est sur un échangeur centralisé. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de l'amener sur un DEX. Un échangeur décentralisé va sur un DEX et stack ta monnaie, stack ta crypto pour en avoir plus. Parce que tu peux aller faire du staking ou du farming. Ça te permet non seulement euh, de... Ton portefeuille est en sécurité. Ça signifie quoi Que la monnaie bonde, ça descend. Toi, ton problème n'est pas là. Tu sais que tu as staké ta, ta, ta crypto et tu as ton pourcentage que tu vas gagner. Ou alors, tu as... Euh, tu stack la crypto pour gagner encore plus de pièces de cette crypto-monnaie-là. Vous voyez un peu. Donc, ça signifie quoi? Quand le marché est en cette période-ci, non, ce n'est pas grave. Parce que en fait, tu récoltes encore un peu de crypto. Voilà. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Voilà pourquoi il est très important de... Il est très important de savoir gérer ses émotions, de se calmer et de réfléchir. Qu'est-ce que je fais en cette période? Donc, ce que tu, tu sais déjà ce que tu vas faire. Si tu as un peu de crypto, tu as tes ADA, va sur une plateforme, va même sur UROI, délègue tes adas euh, chez un validateur, va, euh, voilà, Sunday Shop va lancer, tu vas, tu steaks, va sur, euh, ya, va sur Pancake Swap, euh, steaks ta crypto, steaks tes cakes, voilà. Mais en cette période, c'est le moment d'acheter. Achète, si tu as de l'argent, achète. Achète un peu, un peu. Achète un peu, un peu. Et n'achète pas tout d'un coup. Comme je vous ai dit, c'est toujours important d'avoir, de stabiliser une partie de son portefeuille. Si tu as 500$, dollars garde même 200$, dollars achète la crypto pour 300$. dollars Pourquoi Parce que vous allez remarquer, il y en a qui ont acheté, je prends par exemple le Solana. Le Solana, ils ont vu que oh, 130, ils ont acheté. Bon, les gens un peu plus futés comme moi, comme ça, qu'est-ce que je fais Quand j'étudie, je fais ma petite analyse, je vois que le gars a touché peut-être un support à 100, à 120. Je dis, ok, s'il a touché le support à 120, ça signifie qu'il peut m'aller... En dessous de 120 où il peut naviguer donc moi je reviens je mets un ordre d'achat euh, limite je me mets à 120 une petite quantité je mets peut-être que bon deux solana à 120 un solana à 120 je mets deux solana s'il touche 115 dollars il achète deux solana s'il touche 110 dollars il m'en achète encore 5 solana en fait s'il est même à moins de 100 dollars j'ai même mis un ordre à 80 dollars j'ai mis un autre ordre à 90 dollars quand le solana a touché 90 dollars Soupe. Je crois que j'ai marché même 5 Solana, puisque j'avais déjà mis mon ordre d'achat. Donc, même si je donne la crypto pas touchée, j'ai déjà étudié et j'ai déjà positionné mes ordres un peu, un peu, un peu. Et quand je finis de faire ça, j'ai toujours une partie de mon portefeuille qui est stable là, qui m'attend. En cas de surprise, j'en achète encore. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Donc, pas de panique. Le business ne fait que commencer. C'est le moment d'acheter. Ne vous demandez pas que voilà le Bitcoin qui est à 68 dollars Non, voilà à 35 000 Pardon, ceux qui ont l'argent acheté où Bon, je ne vous demande pas d'aller acheter le Bitcoin. Je parle seulement. C'est une façon de parler. Voilà. Je tiens déjà à rappeler. J'ai même oublié de rappeler ça au départ. Olga, je ne suis pas conseiller en investissement, s'il vous plaît. Je ne fais que donner des informations à titre informatif et dans le but d'aider chacun de nous à s'en sortir dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, n'allez pas dire que Olga m'a demandé d'acheter le Bitcoin. Pardon. Va acheter d'où il y a J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Voilà. Donc, j'espère que euh, la vidéo si va t'aider à gérer tes émotions. Va te permettre de mieux gérer euh, tes actifs, tes assets en ce moment. -ci. Si si tu as tu as acheté une crypto que tu estimes qu'elle a un fort potentiel, va sur Index dex, ta crypto pour farmer une autre crypto-monnaie ou alors pour ajouter, pour augmenter le nombre de, de, de pièces que tu as de cette crypto-monnaie-là. Voilà. Euh, je vais t'inviter à partager massivement cette vidéo partage parce que beaucoup d'autres en auront besoin, partage aussi euh, like, euh, laisse moi un commentaire dis moi ce que tu penses de la vidéo je connais pas tout donc tu peux aussi m'en apprendre donne moi tes astuces, euh, dis moi comment tu fais en cette période, -ci. dis moi comment tu t'es comporté euh, quand le marché a commencé à chuter est-ce que tu avais de la monnaie ton portefeuille a diminué de moitié ou pas, bref fais moi un petit jacop en commentaire on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo Ciao, ciao